J'ai rien à dire, j'ai rien à dire, je suis trop timide. Salut les Willers d'Alsace, c'est Bruno. Bah, on est là aujourd'hui à Saverne. On est là, donc le samedi 22. On va faire euh, le festival des arts urbains. Alors, on est là pour euh, faire la promotion de nos roues, faire de l'initiation pour les jeunes, les moins jeunes, et à tout de suite. Faut les faire courir un peu, hein! Vous <rire> mangez <des> barbecue <rire> avec <rire> C'est <le> sky! <rire> C'est <le> <rire> <Oui. rire> But I'm obligated, lay the rest of the conversation. Be an understatement just to say that. Break up the break of uh -huh, this is all me. Ain't got much to do with who you know. Break up the break of yeah, keep it a true uniform, but they already knew that En fait, on est en train de, de donner une dimension internationale parce que même les Allemands viennent essayer la roue. Donc c'est bien que ça plaît. Il faut absolument que vous veniez essayer la roue. Oh, oh putain, il est serbe <rire> Un des objets phares de l'Alsace, c'est le bretzel. C'est pourquoi on va le décliner de plusieurs façons. Les voilà. <rire> Dépêche, <rire> tu te dépêches parce que. <rire> ouais, déjà, est déjà elle 3 du courir. Oh, il faut se là. il un <rire> oh, oh, là. 3, 2, 1, 2. 1 2. On n'est pas Alsaciens pour rien hein c'est tu sais quoi ça C'est vrai ou c'est qu'il vole C'est vrai d'être là que... <rire> ou <rire> Que tu ce que je, disais, bah, je suis entièrement que... d'accord avec le Président de l'Association mm -hmm. Parce que le Président a toujours raison Et il a gagné la course d'ailleurs Moi je suis très d'accord avec... Euh, mm -hmm. qui je trouvais très pertinent <rire> Alors on va vous laisser parce que là il est 18h, il pleut On a fait ça pendant 4 heures On a vu une trentaine de personnes qui ont fait euh, de la roue Et puis voilà mm -hmm. Allez donc à très bientôt au lac du Der. Je rappelle, mm -hmm. le 6 et 7 juillet 2019 Actuellement on est déjà un peu plus d'une soixantaine de personnes inscrites. Rajoutez-vous, on met le lien en description, à très bientôt à l'ensemble des villas.